Donc moi je suis Myriam Fournier, je suis ici à Nancy depuis 2006 maintenant. Donc avant, j'ai une carrière dans la recherche et l'enseignement supérieur, toujours autour de la forêt. Partout où je vais je suis très engagée sur les territoires dans lesquels je suis. Et donc là, aujourd'hui à Nancy, à la fois je dirige un centre euh, INRAE. Donc INRAE, c'est l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, euh, euh, l'Alimentation et l'Environnement. Et euh, en même temps, sur le territoire, je suis vice-présidente du projet d'innovation des hommes et des arbres. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il ne faut pas hésiter, hein, on vous fera visiter très volontiers, qui s'appelle Tous-Chercheurs et qui est donc un tiers-lieu de sciences participatives. Avec toute une réflexion sur, euh, pour faire des sciences participatives, il faut pouvoir donner aux citoyens euh, les mêmes conditions que s'ils si faisaient de la science dans les labos, donc les mêmes appareils, enfin c'est pas... Euh... Voilà. Mais euh, il ne faut pas que ce se... soit dans les labos, sinon ils viennent visiter des labos. Enfin, il, faut, il faut un changement de posture aussi, ça. il faut que le chercheur se mette, euh, que tout le monde soit au même niveau. Donc ça, ça demande un tiers-lieu pour le coup, pour vraiment que la recherche soit accueillie dans ce lieu, comme les autres participants. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la, leur science participative, c'est de l'information scientifique, c'est de la communication. Quoi. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des gens formés à la com. Quoi. Et ça, pour nous, c'est complètement différent. Et ça, c'est très loin du... Et les tiers-lieux au niveau institutionnel, chez nous, ça fait peur. Fois, parce que les tiers-lieux... Euh, bon, on est dans une espèce de no man's land par rapport à qui gère la sécurité. Donc on est quand même des fois dans un modèle très... le sachant va vulgariser. Et là vraiment il faut passer un cap dans un tiers-lieu, c'est pas une question de vulgarisation, c'est une question de faire ensemble. Je pense qu'on est dans une préfiguration de nouvelles modalités de recherche à hauteur, avec des parties prenantes justement qui pas Oui bien sûr, alors nous ce qu'on pense c'est que ça ne va pas être 100% de recherche, même 80%. Mais si c'est que 5%, c'est pas grave, c'est déjà ça. Tous les sujets de recherche y prêtent sûrement pas. Il euh, y a des chercheurs qui ne sont pas du tout… il euh, ne faut pas forcer les gens non plus, si hein. ce n'est pas leur modalité d'action, de, de de, de, il ne faut pas les forcer. Par contre, ça peut être au contraire très attractif pour certains jeunes chercheurs qui justement n'aiment pas le côté très compétitif, très tour d'ivoire de la recherche. Donc ça finalement, comme la recherche se pose aussi la question de l'attractivité la, de, de ces métiers pour des jeunes, eh ben, ça nous fait valoir que ça peut l'être. Et, euh, et donc moi je pense que oui, ça et, et surtout l'intérêt c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire que grâce à la, la collaboration avec les citoyens, moi je pense qu'on va créer des nouvelles connaissances, quoi. enfin on a plein d'exemples en fait, et pas uniquement en utilisant les citoyens comme des techniciens pourvoyeurs de données, mais aussi comme des gens qui vont co-construire la démarche, enfin, on a notre projet CITIC là, qui était ici, enfin, c'est pour nous le projet le plus abouti, là, quoi et qui fait de la prévention de la maladie de Lyme, c'est la finalité. En fait, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les tiques, enfin l'écologie des tics en forêt et quelles sont les, les, les caractéristiques des populations de tics qui mordent les gens. Donc, du coup, les gens, ils envoient leurs tics une fois qu'ils sont fait mordre. Et derrière, il y a un, un prototype de stage où les gens viennent et ils analysent le contenu de toutes ces tics. Mais du coup, les gens, ils font pas juste truc truc technique, quoi. Ils, ils posent aussi la question. Et en fait, ils ont posé des questions auxquelles les chercheurs n'avaient pas pensé. Des questions du genre, par exemple, euh, un vétérinaire par exemple qui dans un stage a dit mais moi euh, je pas de. je traite les, les chiens de mes clients euh, pour les, les tics. Est-ce que c'est les mêmes tiques Est-ce que c'est les mêmes. Bah, en fait c'est une question con, hein, mais il se trouve que les chercheurs n'y avaient pas pensé. Donc c'est grâce à finalement cette euh, construction citoyenne qu'on a commencé du coup, bah, à acquérir des données sur les tiques des chiens et, et à regarder si c'était les mêmes et en effet il y, y a des maladies communes. Quoi. Et ça a amené les gens aussi à sortir un peu du truc un peu basique. Les tics, c'est en forêt. Il faut pas aller en forêt pour pas se faire mordre. En fait, non, les tics, c'est aussi bien. Il y en a ici, d'ailleurs, il paraît des tics. Et, et surtout, c'est tout un écosystème compliqué qui se trimballe aussi par mes animaux, etc. Et, et ça, c'est vraiment par l'interaction euh, citoyenne.